Avant pour ce cinquième jour d'extime de soi. Aujourd'hui, je reprends le personnage de Titan, non sans appréhension, parce que la dernière partie avec ce personnage avait été plutôt compliquée. Je vais essayer de rester concentré et efficace. J'ai changé d'équipement pour être plus résistant. J'espère que ce sera payant. Je pense à mon équipement. Je me demande s'il va vraiment être efficace et me donner l'énergie dont j'ai besoin. Je pars à gauche, je saute. Et je me propulse. Je me sens déjà un peu plus distrait que les jours précédents. Je vais changer de grenade parce que celle que j'ai équipée n'est pas la plus efficace. Je vais prendre les grenades magnétiques qui sont assez puissantes. Je saute. Les grenades que j'avais utilisées sont intéressantes pour jouer contre d'autres humains, contre d'autres joueurs et joueuses, mais... Contre les monstres du jeu, ce n'est pas très pertinent. Je vais sauter, puis continuer de prendre de la hauteur. Je vais encore m'élever une dernière fois, puis aller vers ces dernières plateformes. Je saute et me propulse avec le titan. Le passage de l'arcaniste au titan est assez compliqué, puisque la gestion des sauts est tout à fait différente. Cette première phase s'est bien passée. Je pousse la caisse avec mon front comme le bourrin en armure que je suis. Je vais passer à gauche, détruire ses grilles, et continuer. Je me sens à la fois détendu et fatigué alors que j'aborde cette cinquième session. Je me retourne, et je continue d'avancer dans les couloirs du Glycon. Je suis un peu étonné par ces bruits d'explosion qu'il ne me semble pas avoir entendus. La dernière fois, je vais détruire encore une fois. Deux nouvelles grilles, puis actionner ce levier. Je vais traverser, faire éclater les sports pour récupérer la possibilité de traverser les membranes et avancer vers la salle suivante. Je casse la grille et m'engage dans la Coursive Osiris et Kaitol débattent au sujet de la couronne qui était à bord de ce vaisseau et qui est à l'origine du boss de fin. Cette couronne était l'enjeu d'un des raids du jeu qui a maintenant été effacé par les mises à jour successives. C'est un artefact puissant et assez terrible. Et je me demande où il est maintenant, avec les derniers développements narratifs. Je continue de tirer sur les scribes. La mission d'aujourd'hui est rendue un peu différente par mon personnage et par mon équipement. Je commence vraiment à être très familier avec l'environnement, avec l'apparition des ennemis. Je tire, il y a quelque chose de beaucoup plus mécanique maintenant, et j'ai remarqué hier que j'arrivais très bien à jouer tout en décrivant mes actions, et presque que j'étais plus efficace en parlant et en décrivant tout ce que je faisais. J'ai fait une erreur en utilisant ce pouvoir. J'obtiens un bouclier, mais ce bouclier m'empêche de sauter. Je l'ai utilisé un petit peu tôt. Je vais devoir attendre qu'il se dissipe dans 11 secondes pour pouvoir reprendre de la hauteur, à moins de trouver peut-être une caisse. Non. C'est bon à savoir. Hop, le bouclier a explosé, je vais pouvoir passer. Il faudra que je fasse attention à ça. est assez efficace puisqu'elle détruit les scribes, y compris avec une barre de vie jaune, donc ceux qui sont plus résistants. Je vais détruire ce fusible et passer dans la salle suivante. Je tire, j'ajuste avec le stick de droite pour tirer sur les ennemis suivants. Il en reste un. Je fais une glissade en partant vers la droite, c'est bon. Hier, j'ai senti pour la première fois de la lassitude en jouant à cette mission et je la sens qui est un peu plus présente ce soir mais qui est peut-être une espèce de mélancolie légère de répétition J'espérais peut-être trouver plus de variations mais finalement elles ne viennent pas J'essaye je, de réfléchir à quoi ce, cette absence de variation est due j'ai consigné quelques notes dans un carnet de bord que j'entretiens à la fin de chaque session. Mais euh, je ne sais pas encore qu'en penser. Il faudra peut-être que j'ai un peu plus de recul. Après cette semaine de stream, je vais descendre, me laisser tomber et glisser. Je vais peut-être essayer de me reconcentrer un peu plus pour cette étape du compacteur de déchets. Mes chevilles craquent et j'actionne le bouton. Je vais ici utiliser ce pouvoir qui me permet de bénéficier d'un bouclier. Utiliser mon lance-roquette pour éliminer la première vague et continuer d'éliminer les scripts. Je vais commencer à chercher. Je me suis tue parce que je commençais à réaliser euh, toute l'étendue de mon erreur. Le pouvoir que j'utilise pour augmenter mes résistances me ralentit énormément. Et je ne peux plus sauter comme je le faisais avant. Donc je me suis finalement euh, planté une énorme épine dans le pied en utilisant ce pouvoir dans ce contexte là. Je vais attendre que le compacteur soit actif. Pour pouvoir entrer dans la salle. Ça y est. Sinon, je risque d'y arriver pour mourir. J'ai sauté un peu tôt, c'est bon. Je reçois un message d'un ami. Je vais... éliminer les fusibles. Deux autres, où sont-ils Il y en a un ici. Je n'ai pas pensé à désactiver mes messages sur Steam. Il faudrait peut-être que je coupe les notifications. Où se trouve le dernier message Plutôt, le dernier fusible. Je commence à mélanger mes mots, je suis un peu distrait. Où se trouve la grille Ici. Ici. pouvoir de bulle protectrice dans laquelle je vais me cacher pour bénéficier d'un bonus conséquent j'utilise ce pouvoir et je tire au jugé sur les ennemis qui m'approchent j'ai l'impression d'être beaucoup moins dedans aujourd'hui d'être un peu un peu ralenti plus d'être distrait. Je vais sauter. M'orienter dans cette direction, essayer de lober une grenade en direction des ennemis à longue distance. Je vais tirer au corps à corps sur ces ennemis-là. Il faut que je prenne un peu de hauteur. Je suis vraiment pas au point aujourd'hui. Je vais certainement réapparaître au compacteur, comme la dernière fois, c'est ça. Donc les scribes vont à nouveau apparaître. Il va falloir que je me concentre sur les fusibles. Pour éviter d'être submergé. Voici le premier. le deuxième qui est ici et quant au troisième ah, j'ai été distrait par un nouveau message bonjour MNE 3007 ah. oh non non non t'inquiète pas je suis déjà très distrait donc ce n'est pas du tout de ta faute s'il vient de m'arriver, un malheur. Ça fait aussi partie de, de l'exercice, de cette répétition et euh, il va peut-être falloir que je change d'équipement pour être un peu plus euh, efficace. Parce que pour le moment, ce n'est pas terrible. Un fusible à détruire. Je l'ai perdu de vue. J'ai consigné dans mon carnet de bord avant de commencer aujourd'hui que j'appréhendais cette session, que je, je ne la sentais pas trop et finalement je crois que j'avais raison. Puisque je boucle à nouveau sur ce compacteur c'est assez désagréable. Pour un récap, avec plaisir, c'est la cinquième session ce soir de ce cycle de performance qui s'appelle Extime de soi, qui est donc un cycle de performance que j'entreprends tout au long de cette semaine, chaque jour, euh, j'en suis donc à la cinquième itération de cette mission qui s'appelle Présage dans Destiny 2, que je répète à chaque fois avec un personnage différent. Donc là, ce soir, nous en sommes à la deuxième partie avec le personnage du titan. Euh, et euh, déjà, la, la dernière fois, c'était avec ce personnage que j'avais rencontré le plus de difficultés pour finir la mission, puisque c'est le personnage que je joue le moins. Euh... Donc je... Euh, c'est principalement pour ça que j'appréhendais cette session, et puis parce que j'ai eu une petite baisse de petite baisse d'énergie dans l'après-midi. J'ai encore raté et je n'ai encore pas trouvé le fusible. Ce soir, c'est la mission de la marmotte. Le but pour moi, c'est de produire un flux de paroles qui accompagne tout ce que je fais pour décrire mes actions pour décrire aussi mes mes réflexions ce qui se ce qui me passe par la tête au fur et à mesure de ma partie et euh, ce soir je suis beaucoup plus distrait et donc beaucoup plus je parle beaucoup plus de, de mes réflexions par rapport à, à par rapport à mes actions de jeu je ne sais pas si c'est quelque chose qui me déconcentre Je ne sais plus où est le dernier fusible. Où est-ce que je vais le trouver Toujours pas ici. C'est encore raté. Je commence à être agacé, ça y est. C'est officiel. J'avais déjà éprouvé un peu de frustration avec ce personnage. Je suis très content que ce soir, ce soit la deuxième et dernière session avec le titan. La science et c'est ma joie. Et effectivement, ça doit me distraire. Donc je vais peut-être pour encore une nouvelle phase de compactage de déchets. Donc, je sers aussi, je sers aussi l'écologie peut-être. Je vais me concentrer un peu plus pour essayer de trouver le troisième. Ça y est, je l'ai vu. Il est là. C'est une bonne, c'est une bonne chose. J'ai au moins repéré. Le fusible, je n'ai pas réussi à le détruire, mais je devrais pouvoir le casser dès le début cette fois-ci. Je suis désolé pour ces interruptions, j'espère que ces répétitions ne gâchent pas le, le spectacle. J'imagine que un petit peu, et j'en suis navré. Voilà, le deuxième fusible. Et le dernier, je le sais, est tout au fond. Voilà. Donc Il faut que je traverse toute la pièce. Pour aller détruire le fusible ici. J'ai cassé la grille. Et j'ai cassé le fusible. Réussi. Je descends. Et je vais être... Encore un peu plus... Euh, Vigilant sur la salle de combat il Faut vraiment que j'élimine Tous les petits ennemis Avant qu'ils m'entourent et me submergent Je vais utiliser ma bulle Tirer au lance-grenade sur cet ennemi Reculer, retirer Heureusement avec ces lance grenades Quand je détruis le bouclier d'un ennemi Il se recharge automatiquement Ce qui le rend beaucoup plus rapide utiliser ma mitrailleuse pour tirer sur les ennemis qui sont à l'autre bout de la salle je pensais être caché par ma bulle ma bulle qui a explosé donc je vais retourner dans le compacteur <rire> je crois que c'est la première fois que je ris en faisant ce cycle de performance c'est très certainement plutôt un rire nerveux Puisque j'en ai un peu soupé de ce compacteur de déchets. Bon, cette fois-ci, ça s'est passé comme sur des roulettes. C'est génial. Donc, la conclusion de ma... mon échec précédent, c'est que je ne dois pas surestimer la résistance de ma bulle. Ça veut peut-être dire aussi que je dois changer de pouvoir. Le lance-grenade c'est bien, mais le lance-roquette c'est mieux. Surtout qu'il est autoguidé, donc je vais pouvoir éliminer les ennemis au bouclier violet rapidement. Jeter une grenade sur les ennemis à longue distance. Il y en a un qui est mort, mais l'autre reste. Je dois Adopter un gameplay beaucoup plus aérien comme je l'ai fait avec le chasseur et l'arcaniste Donc je saute et je me propulse à répétition mais Je sens qu'il y a quand même beaucoup plus d'inertie avec le personnage du titan Qu'avec les deux autres Je vais aller au contact pour cet ennemi là Et utiliser mon lance-grenade Avec un peu plus d'agressivité Voilà Changer Pour la mitrailleuse, maintenant que les ennemis violets sont tombés. Si je tire droit devant moi en ligne droite alors qu'ils se mettent en file, c'est parfait. Je vais jeter une grenade sur cet ennemi. Ah, il a mis une tourelle de défense, donc je vais d'abord la détruire, puis jeter la grenade. Voilà qui est un peu plus efficace. Un grand coup de poing, et cette salle est terminée. Je vais continuer dans cette direction. La dernière fois, c'est-à-dire hier, nous avions eu une tablette à activer ici, donc j'imagine que la prochaine sera un peu plus loin pour accéder à un nouveau coffre de contrebandier. Je vais aller un petit peu moins vite et fouiller les alentours pour ne pas manquer cette tablette. A priori on n'en avait pas, donc allons-y pour cette nouvelle difficulté qui est le hangar à vaisseau. Je n'ai plus de munitions de lance-roquettes, je vais essayer d'utiliser mon arme principale, j'avais oublié de la recharger, c'est dommage, pour ces ennemis là ça devrait faire l'affaire mais c'est plutôt pour les petits ennemis en mêlée que je doute de son efficacité. Je vais essayer de repérer le lieutenant, il est là. Donc là je suis ralenti par l'utilisation de ma barricade. Donc j'ai un, un bouclier supplémentaire mais je ne peux plus sprinter ni faire de double saut. C'est euh, un peu à double tranchant puisque la mobilité est peut-être euh, un peu trop importante pour que je puisse... M'en passer. Donc ça y est, les ennemis arrivent. Je vais reculer et les arroser en reculant. Essayer de viser au niveau de leurs genoux pour essayer de frapper leur flambeau qui est leur point faible. Voilà. Je vais continuer dans l'autre sens en reculant. C'est bon pour ces ennemis là. Alors voilà les scripts qui arrivent. Il faut que je prenne de la hauteur. Pour ne pas mourir à cause de l'explosion. Ces de scribes ont été éliminés. Je vais utiliser ma super, mais sans utiliser la bulle pour aller taper au corps à corps les abominations. Les dégâts ne seront pas très élevés, mais d'habitude je ne peux pas me permettre d'aller autant au corps à corps face à ces ennemis. Au sol des munitions de lance-roquettes. Ça, c'est une excellente nouvelle. Je garde un œil sur le chat. Je tire une première roquette sur l'abomination de droite, puis une deuxième. Quand la vie des abominations va passer à environ 50%, de nouveaux ennemis en mêlée vont apparaître. J'ai préféré garder ma roquette plutôt que d'achever l'abomination de droite parce qu'elle a très peu de vie, ça aurait été du gâchis. Je vais utiliser le bouclier Changer d'arme pour le lance-grenade Donc là je suis sur le point d'être submergé Je vais faire des petits sauts de lapin Tirer sur les ennemis au corps à corps Avec mon lance-grenade Essayer d'amoindrir le troupeau Je vais prendre des petits chemins détournés Dans lesquels les ennemis ne peuvent pas me suivre Voilà, en enjambant les caisses tout s'est bien passé. La musique est assez épique. Ça m'aide beaucoup dans cette situation. Je dois détruire cette tourelle, sinon je ne vais pas pouvoir m'échapper. Et je vais manquer de munitions. Heureusement, mon bonus de résistance s'est effacé. Donc je peux à nouveau sauter, sprinter et me déplacer un peu plus aisément. Les ennemis à longue distance font vraiment beaucoup de dégâts. Il faut que je sois très prudent par rapport à eux et que je les tue en premier. Voilà pour le premier. Deux coups de poing pour ceci. Où se trouve l'autre ennemi à longue distance Il est caché là-bas derrière. Il est devenu invisible et vient sûrement corps à corps. C'est la sanction. Je vais redescendre. J'ai une grenade sur ces petits ennemis au bouclier. Bon, cette fois-ci je suis, euh, du fait de la difficulté de cet affrontement, beaucoup plus concentré sur les actions de jeu. J'ai éliminé ce capitaine corrompu, je ramasse des munitions au sol, ça recharge mon arme, et je vais pouvoir reprendre les tirs sur l'abomination qui est le demi-boss de cette zone. Ce sont vraiment des ennemis très résistants, très tanky. Donc, tout est affaire de patience. J'ai dû éliminer un petit ennemi au bouclier, mais il est là. Je lui lobe des grenades dans les genoux. J'ai raté. Donc, vu que je n'ai plus besoin de prendre de hauteur, je vais utiliser mon pouvoir. Et utiliser ma mitrailleuse en étant à découvert j'ai l'impression que mes tirs font euh, chanceler l'abomination bon, je vais pouvoir aller l'achever au corps à corps avec une pression du stick de droite voilà cet affrontement est terminé je vais pouvoir enchaîner avec la partie puzzle de saut et euh, manivelle en tout genre mon bouclier c'est Désagrégé, je vais à nouveau pouvoir sauter librement Et sprinter Je vais donc continuer En prenant de la hauteur Dans ce hangar Je marche le long de la queue de ce vaisseau Je saute sur cette citerne Puis Sur cette plateforme en hauteur Je tourne à droite Je me baisse Je saute Mon personnage glisse j'ai oublié de regarder les tablettes qui sont peut-être dans ce hangar. Je vais rapidement redescendre et qu'avons-nous là une tablette mais elle n'est pas active. Donc il y en a peut-être une dans l'autre hangar ou une à un autre endroit que je peux activer pour accéder au coffre de contrebandier. Je sais qu'il y en a une ici mais c'est pour un autre objectif. Alors peut-être dans le premier hangar je vais faire demi-tour j'apprécie beaucoup le changement d'acoustique dès lors qu'on passe dans la zone qui est à proximité du vide une autre tablette ici mais pas de possibilité d'interaction peut-être en hauteur ici où d'autres panneaux de contrôle se trouvent non Où est-ce que cette tablette pourrait se trouver J'ai récupéré la précédente. Ou alors le fait d'en avoir utilisé une hier m'empêche d'utiliser les suivantes dans les autres sessions de cette semaine. Il y a plusieurs phases de réinitialisation dans Destiny 2. Une par jour, un reset quotidien et un reset hebdomadaire. Et je ne sais pas à quelle fréquence ces tablettes se réinitialisent. Je pense que la prochaine sur la liste est celle-ci, mais je ne dois pas pouvoir l'utiliser pour le moment. Ou alors, il y en a une autre que je n'ai pas trouvée. Tant pis. Je saute dans l'espace. Je n'entends plus les sons de mes propulseurs. Mais j'entends le bruit de mes pas dans mon armure métallique. Toutes ces voix qui accompagnent ma progression sont produites par la couronne, cet artefact maudit qui était caché à bord de ce vaisseau. Je vais entrer dans la dernière partie de cette mission, plutôt l'avant-dernière, puisque le, le combat contre le poste de fin représente quand même une partie assez importante de la mission. Et je vais continuer côté. Je vais jeter une grenade sur le point d'apparition des scribes. Ou plutôt directement sur un scribe. Je suis pas très précis avec cette arme. Je devrais peut-être en changer. Je recule. L'intérêt de ce lance-grenade est qu'il est... Euh il euh, désoriente mes cibles quand elles sont proches de, son, de sa zone d'explosion mais il est peut-être euh, un peu trop exigeant et il demande peut-être un peu trop de précision de ma part j'ai actionné le premier levier puis le deuxième je vais me laisser tomber et actionner les spores qui se trouvent ici J'aime beaucoup le rythme euh, qui s'accélère quand cette arme que j'utilise se met à tirer. La cadence de tir qui devient de plus importante et euh, le son des balles qui fusent qui est de plus en plus euh, rapide. C'est... Même si cette arme était moins puissante euh, il y a quelque temps, j'avais tendance à jouer avec parce que j'appréciais beaucoup trop son son et son esthétique, un peu de vieille arme euh, euh, façon euh, arme de mafieux ou, euh, ou euh, Gatling de Western. Ah, cette fois-ci il y a un petit bug de son puisque justement on n'entend plus les sons de mon arme. C'est la première fois que ça arrive. C'est vraiment étonnant que ça se produise exactement au moment où j'exprime euh, mon amour pour euh, le sound design de cette arme je vais essayer d'en changer à nouveau et bien voilà cette arme est temporairement buggée mais cela nous permet d'entendre les signaux sonores quand on euh, touche une cible et on entend bien avec cette arme que ah, le son est revenu qu'il y a un signal pour indiquer qu'on touche sa cible et un son un peu plus marqué un peu plus abrasif pour signifier qu'en plus de toucher un ennemi on le touche dans son point sensible je vais récupérer ces sports qui vont me permettre de traverser en bas clairement c'est pas une coïncidence j'ai peut-être été, euh, été temporairement maudit C'est comme dans les, dans les speedruns, avec le fameux This never happened before Alors j'essaye de... De... d'appâter les scribes Pour qu'ils s'engagent dans le couloir, voilà Il vaut mieux les faire venir pour qu'ils explosent dans le couloir Plutôt que subir leur explosion En pleine traversée Je vais donc faire Le chemin Avec un peu plus de sérénité Je tourne à droite J'active le levier et je reviens dans cette salle je vais détruire ces sports enjamber les bonbonnes hop et traverser dans cette salle je vais poser ma bulle au fond de la pièce éliminer les scribes, de nouveau un bug de son avec cette arme je vais vous laisser tendre l'oreille pour entendre peut-être les signaux sonores qui confirment le type de tir, quand les chiffres scintillent en jaune c'est qu'un coup critique a été porté, quand les chiffres s'affichent en blanc c'est un tir normal. Voilà. Il y a un léger scintillement dans, dans l'aigu qui est présent lorsqu'on euh, fait un coup critique et qui n'est pas présent quand on touche une cible de son coup critique. Je vais actionner ce levier, détruire ce fusible. C'est dans cette salle que j'ai commencé à ressentir un peu de lassitude hier. Je ne porte toujours aucune attention aux éléments narratifs qui me sont proposés puisque je les ai déjà entendus et que je suis un peu distrait par ma propre voix. Je vais traverser, sauter, Sauter, sauter à nouveau, regarder vers le haut pour essayer de tuer avec mon lance-grenade cet ennemi, puis celui du bas, et enfin celui du haut. J'ai failli tomber, heureusement. La propulsion du titan m'a permis d'éviter de tomber. Si j'avais joué avec l'arcaniste, je n'aurais rien pu faire, je serais tombé. La toile est détruite, maintenant il faut que je redescende sur cette plateforme, détruire le fusible sauter ici bon j'ai glissé et j'ai rebondi contre le mur je n'ai pas trop l'habitude de ce mode de propulsion du titan et il est assez fréquent que je glisse sur les rebords de plateforme ou que je me cogne et à chaque fois que je me cogne je tombe ah, J'ai réussi à m'agripper à la paroi. Je vais sauter et rejoindre l'entrée de la salle où se trouvent les sports à détruire. Je vais recharger pour éviter d'être pris en défaut, sauter, sauter, puis sauter et me propulser pour atteindre cette pièce et pouvoir réinitialiser mon bonus. Et Grégor qui me permet de franchir les parois de sport. Je vais sauter et entrer à droite dans l'antichambre du boss de fin. Ici, il doit clairement y avoir une tablette. Je pense que c'est la dernière tablette qui doit se trouver quelque part dans cette pièce. Et euh Derrière cette porte se trouve probablement la fameuse couronne, l'artefact malveillant qui est à l'origine du poste de fin que je vais bientôt affronter. Le voici justement qui apparaît. Donc cette fois-ci pas de bug de son. Donc là c'est l'intérêt de... Mon pouvoir qui augmente ma résistance, et qu'avec n'importe quel autre personnage, ce coup en mêlée au corps à corps m'aurait tué en un seul coup, alors que là, j'ai pu l'encaisser, me faire promener contre le mur sans mourir. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle, et c'est un peu pour ça que j'avais opté pour cet équipement à la base. Bon, même s'il faut plusieurs coups, je préfère mettre des coups en mêlée à cet ennemi. Pour l'achever, je vais essayer de continuer de faire des dégâts avec mon lance-grenade. Voilà, J'aime beaucoup cette espèce de sifflement, euh, comme si euh, mon lance-grenade tirait un bolas. Je suis assez euh, sensible au sound design des armes de ce jeu, qui euh, leur donne beaucoup de, de vie, d'identité, de, de texture. Je vois, Gabriel, que tu retiens tes remarques de nous, mais au contraire, euh, n'hésite pas à, à, à les clavarder pour utiliser ce, ce, ce mot qui est tout à fait dans le langage courant, maintenant, bien sûr. Et je vais activer le premier fuite de... Re ah non, c'est déjà le troisième. J'avais activé les précédents, donc je vais pouvoir descendre. Dans cette salle, je dois trouver le boss pour pouvoir lui faire autant de dégâts que possible avant qu'il ne soit sur moi. Il vient de se téléporter, le voici. Et par contre, ici, je ne vais pas pouvoir utiliser mon pouvoir de barricade parce que le risque serait qu'au moment où j'en ai besoin, je ne puisse pas reprendre de la hauteur comme je viens de le faire. Les abominations de droite, c'est effectivement dans l'air du temps aussi. Alors je tire aux lance-grenade, ou lance-roquette plutôt. Je vais essayer de concentrer mes tirs de roquette sur le boss de fin. Mais si les petits ennemis me passent devant, il est possible que l'auto-guidage de mes roquettes soit euh, euh, soit trompé par euh, ces petits ennemis en mêlée. Alors, voilà le boss, vu le peu de vie qu'il lui reste dans sa première phase, je vais lui tirer dessus avec mon lance-grenade. Ça y est, la première phase est terminée, je vais donc reprendre de la hauteur, et pour les ennemis qui vont apparaître, utiliser ma super. Donc cette super est assez efficace, puisqu'elle me transforme en Captain America, pour faire simple. Et je peux soit mettre des grands coups de bouclier, soit servir de mon bouclier comme d'un projectile. Voilà, une série de coups de poing bien sentis. Je vais éliminer ces ennemis tout en activant le premier liquide de refroidissement. Ma main s'est un peu transformée en griffe sur ma manette pour appuyer sur tous ces boutons en même temps. À la fois le bouton X, la gâchette de droite, le pouce sur le stick pour contrôler la visée. Je vais continuer dans cette salle. Jeter négligemment une grenade sur cet ennemi pour qu'il explose et activer le dernier liquide de refroidissement. Je vais pouvoir descendre. Mon lance-grenade est rechargé. Mon lance-roquette aussi. Où se trouve le boss Juste ici. j'ai réussi à, à gruger en utilisant euh, mon pouvoir pendant l'animation du boss qui m'a évité de mourir là je, je dois tenir encore quelques secondes ça y est je peux à nouveau sprinter puisque mon bouclier est cassé il faut que je fuis vers le fond de la salle puis que je remonte à l'étage supérieur sinon je risque de mourir Bon, les quelques ennemis qui m'accueillent sont assez faibles, donc je n'ai pas trop peur. Surtout que mon attaque de mêlée me permet de bénéficier d'un sur-bouclier qui me rend un peu plus résistant. Je vais recharger ma mitrailleuse. Cette est rechargée, cette armée rechargée. Je vais donc descendre, utiliser mon lance-roquette. Voilà, des ennemis sont apparus à l'étage supérieur, je vais tirer une dernière roquette puis remonter, j'utilise mon bonus de défense pour éliminer ses ennemis je pensais qu'il y aurait plus d'ennemis en haut c'était peut-être un overkill d'utiliser ma barricade j'ai esquivé malgré moi cette attaque de mêlée je vais attendre la fin de mon bonus de bouclier avant de descendre j'ai un peu peur de me faire one shot si je n'ai pas toute ma mobilité vu la vie qui reste au boss je ne vais pas utiliser mon lance grenade car je risquerai de perdre des dégâts par rapport à la vie qui lui reste il suffit que je le touche avec mon lance grenade une ou deux fois pour qu'il passe dans sa dernière phase je vais reprendre le chemin inverse, traversé, je glisse et fait demi-tour en tombant. Par rapport à la distance, je pense que je ne le toucherai pas avec le lance-grenade, donc je vais lui tirer dessus à la sulfateuse. Des ennemis vont apparaître ici. Donc euh, cette arme euh, qui s'appelle Sweet Business, cette euh, grosse sulfateuse, a encore un problème de son. C'est bizarre parce que c'est une arme qui est d'habitude assez bruyante et le fait qu'elle ne fasse aucun son visiblement en rechargeant ça a résolu le problème c'est assez étonnant donc là je suis très résistant, je peux me permettre de rester comme un poteau au milieu de la salle pour tirer sur les ennemis mon bouclier est tombé, j'ai vu des petits éclats violets m'indiquer sa disparition je me suis désorienté moi-même avec mon lance-grenade et l'interface de jeu s'est brièvement effacée ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Le coup de poing est assez puissant face à ces ennemis à barre de vie rouge qui ont tendance à mourir directement. Encore un bug de son avec Sweet Business. Sweet Business qui je crois est traduit par la belle affaire en, en français pour nommer cette arme. Mais ça nous permet d'entendre à nouveau le système de feedback sonore sur les tirs. Je vais tuer ces petits ennemis. Je viens de gagner un niveau. C'est super. Je vais recharger pour aller vers les derniers ennemis de cette zone. Plaf, plaf, plaf. Je vais glisser, actionner le deuxième liquide de refroidissement. Et aller dans la dernière salle. Je vais conserver ma super pour la phase intermédiaire pendant laquelle l'ennemi principal va faire apparaître des mobs dans la partie supérieure. Et j'utiliserai mon mode Captain America cette partie là ce n'est pas la peine d'utiliser ma super contre le boss de fin parce que même en mode Captain America ce serait très risqué d'aller au corps à corps voilà je jette mon bouclier, je frappe une fois deux fois une fois, deux fois et je vais récupérer mon bouclier pour le lancer sur cet ennemi son bouclier est tombé je vais donc pouvoir le finir avec la belle affaire qui rugit à nouveau Pour finir le boss je n'ai plus de munitions de lance-roquettes grenade, de lance Mais mon lance-grenade est toujours là Je vois une brique violette de munitions lourdes au sol Je vais la saisir Où se trouve le boss Ici Je l'ai touché une première fois Mais pas par un tir direct Et là je l'ai raté Je vais Remonter, recharger mon lance roquette et reprendre le même système de l'autre côté de la salle je tire une première fois je recharge, je tire une seconde fois et je reprends de la hauteur j'ai raté mon opération voilà je vais utiliser mon bonus défensif au cas où Parce que de nombreux ennemis sont apparus à l'étage. Il me semble que d'autres ennemis vont apparaître. Des capitaines avec un bouclier solaire Non, pas encore. Je les ai déjà éliminés. Il me semblait qu'il allait y avoir une deuxième phase avec des ennemis de ce type. Bon, la belle affaire est une arme qui me fait beaucoup rire, mais qui est quand même moins efficace que les armes que j'ai utilisées pendant les sessions précédentes avec l'arcaniste et avec le chasseur il faudrait peut-être que j'opte pour quelque chose d'un peu plus énervé je suis assez peu prudent mais ça paye j'ai pu faire quand même quelques dégâts, je vais faire demi-tour et glisser à nouveau par ici. Bon, ces ennemis ont récupéré leur bouclier, je vais donc concentrer mes tirs sur le boss. Je l'ai raté avec mon lance-grenade et avec ma grenade, c'est bien dommage. Je vois que sa vie est approximativement un tiers, un quart de sa dernière phase. J'ai récupéré des munitions de lance-roquettes. Je vais traverser la zone en sprintant. Recharger. Donc ça c'est idéal puisque quand le boss fait cette attaque, il reste bloqué au sol un moment. Je vais traverser. Je l'ai eu. Je vais pouvoir finir ces ennemis. La réapparition limitée étant terminée, je peux me permettre d'être... Beaucoup plus agressif que d'habitude. pourquoi pas même m'entraîner à viser au lance-grenade sur cet ennemi contre lequel je galère. Il est achevé. C'est donc pratiquement la fin de cette mission. Je vais reprendre de la hauteur vers l'étage supérieur, rentrer dans ce conduit à droite et aller tranquillement vers la toute dernière salle. Je glisse, et... j'avance dans... la toute dernière salle. Comme d'habitude, comme à la fin de chaque session, je vais récupérer l'arme qui trône au milieu de cette salle, qui est l'arme fétiche de... mon collègue, le gardien, qui est probablement le dernier survivant de ce vaisseau, mais... Qui n'est plus tant que ça un survivant. Et comme à chaque fois cette semaine, euh, la conclusion narrative de la mission peine à se lancer. Elle aurait déjà dû commencer, mais elle n'est pas encore apparue, donc je vais m'amuser avec ma super en posant ma bulle. Voilà le dernier dialogue, et on entend les dernières paroles du gardien qui s'appelle, je crois, qui euh, raconte ce qui s'est très mal passé sur ce vaisseau. à savoir le fait que des espèces de zombies que les membres d'équipage s'amusaient à produire pour la science se sont finalement rebellés et ont pris le contrôle du vaisseau. Et voilà, la mission est terminée. Je vais euh, poser la manette sur mon bureau et finir de vous parler pendant 45 secondes encore. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour euh, vos remarques, surtout euh, donc les tiennes MNE 3007. Merci beaucoup de m'avoir accompagné toutes et tous pendant cette partie qui a été plus dure et frustrante que les précédentes. Mais finalement, en votre compagnie, ça s'est plutôt bien passé. J'espère aussi que euh, j'ai pu... Euh, m'éloigner un peu de mes actions de jeu et vous raconter un peu plus quelques détails sur Destiny 2. Merci beaucoup, saucisse de vous. Je suis très très heureux de voir que tu étais là aussi. Merci merci beaucoup pour ta présence et je vous dis à demain pour une prochaine session.